La démo va super super super super bien. Euh, vraiment très très bien ouais. Clairement ça me plaît, il est bien. T'es en totale immersion avec le jeu et c'est flippant en fait. C'est tout le temps en stress même s'il y a du bruit autour de toi et de la musique. C'est ouf. Les bruitages ils sont super réalistes, euh, ça fait vraiment peur. J'ai bien aimé l'ambiance très particulière du, du jeu ouais. Je suis ravi de pouvoir euh, retenter l'expérience avec le meilleur graphisme. Et du coup, retourner aux sources un petit peu de Resident Evil. J'attends la sortie. Je pense qu'il va, qu va plaire à tous. J'attends vraiment que ça avec impatience quoi. <musique>